Donc effectivement, c'est un papier de la Mayo qui s'est intéressé à avoir vraiment une évaluation, cette fois-ci, de la prévalence. On a pas mal d'études, souvent comme celle-là, unicentriques, mais sur des petites cohortes. Donc c'est un papier qui s'est intéressé donc, à évaluer de la prévalence des amyloses dans l'insuffisance cardiaque à FUVG préservée. Vous savez que ça, dans souvent, les différents papiers, on a 5 à 17 d'insuffisance cardiaque à FUVG préservée qui sont des amyloses. Donc, c'est une étude qui est prospective, qui est basée sur la cohorte de, de, de Rochester, hein, de, qui est du Minnesota, de Mayo. Quoi. Et ils ont inclus des patients de plus de 60 ans, euh, qui avaient donc été euh, hospitalisés à la Mayo pour une insuffisance calèque à FEVG préservée et qui avaient euh, une augmentation d'épaisseur de plus de 12 mm. Et ils, euh, prenant cette cohorte, ils ont donc sélectionné ces patients et ils leur ont proposé de venir faire une scintigraphie osseuse au PYP, hein, aux États-Unis, c'est PYP, pour voir combien il y avait de pourcents de patients qui avaient une amylose. L'étude s'est conduite en 2017, elle a été arrêtée un petit peu avant la fin du recrutement total, à 98% du fait du Covid. Alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Vous voyez, c'est les chiffres que je vous ai détaillés sur le papier. Ils ont 11 000 patients, 650 qui avaient une suspicion d'amylose dans le cadre des, des résidents autour de la Mayo qui étaient passés à la Mayo de plus de 60 ans. 6300 avaient une échographie avec une FUVG supérieure ou égale à 40% dans l'année qui, qui précède le, le screening. Et il y en avait 2409 qui avaient une épaisseur de paroi supérieure ou égale à 12 mm. Et ils ont pu valider que 1487 avaient de l'influence cardiaque. Sur ces, euh, ils ont exclu des patients qui avaient une FEVG plus altérée, qui s'était améliorée, euh, sous traitement médical. Donc, pour vraiment avoir que des insurances avec FEVG préservée, ils ont éliminé ceux qui avaient aussi des fuites mitrales. De ils sont tombés à 1235 patients. Sur ces 1235 patients, ils ont regardé, euh, éventuellement s'ils si avaient des informations sur euh, les pathologies de ces patients. Donc, euh, principalement, donc des patients à FEVG préservée supérieure ou à 40% et avec un septum supérieur à 12 mm. Et ils se sont rendu compte qu'il y avait déjà 26 amyloses qui avaient été identifiées chez ces patients, donc 26 amyloses dont 16 à transthyrétine, 8 amyloses à L et 2 euh, d'autres formes d'amyloses. Sur ces patients qui restaient, 884, ils les ont invités donc à venir faire la scintigraphie, il y en a 589 qui ont refusé et 295 qui ont accepté de participer et au final... Euh, euh, il y en a, alors c'est dommage, ça ne passe pas sur, ce, sur mon diaporama projeté, mais il y en a 286 qui ont accepté de venir faire la scintigraphie, et sur ces 286, il y en avait 18 qui avaient euh, une scintigraphie qui était positive, ce qui faisait une prévalence de l'amylose atrostyrétine à 6,3%. Donc vous voyez, c'était sur ces 286 patients, on avait 6,3% de patients qui avaient une amylose, mais donc on se retrouve avec deux populations, une population qui a déjà été identifiée et déjà diagnostiquée sur les 1235, et puis une autre population qui a été récupérée, on va dire, grâce à un dépistage systématique par scintigraphie sur une sous cohorte Donc, c'est ce que vous voyez sur cette diapositive. Il y a bien deux populations. La population donc, qui a fait le systématique screening sur les 286, et puis celle qui avait été diagnostiquée. Et vous voyez qu'en termes de prévalence, on voit bien sur le diagramme de gauche que, globalement, la stratégie systématique permet de récupérer plus de patients. Et si vous n'avez pas de stratégie systématique, et bien vous passez à côté d'un bon nombre de patients. La deuxième information qui est importante, c'est aussi de regarder les ratios entre hommes et femmes. Et vous voyez, en fait, que pour la barre bleue, qui sont ceux qui ont été diagnostiqués, bah, aucune femme n'avait été diagnostiquée dans la série des 1235, ce qui veut dire globalement qu'on ne va pas forcément chercher l'amylose chez les femmes et que malheureusement, donc, les femmes sont, euh, sont sous-diagnostiquées. Euh, ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'analyse par âge. Et vous voyez que l'âge, euh, les, les sujets jeunes ont bien été identifiés, mais plus on vieillit, plus on passe à côté du diagnostic. Et donc, on n'est peut-être pas assez vigilant chez nos sujets âgés. Et que cette prévalence aussi augmente avec l'âge puisqu'elle va atteindre 25, 21% pardon, de la cohorte euh, euh, dans la cohorte screenée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder dans cette population qui a été euh, screenée systématiquement euh, par la scintigraphie. Ils ont réussi à récupérer euh, toutes les données quasiment de manière exhaustive euh, clinique, biologique et imagérique Et vous avez donc une cohorte euh, FPF sans amylose versus une cohorte euh, avec euh, amylose. Donc, on voit que les amyloses sont plus élevées, il y a plus d'hommes, ils ont tous fait euh, dans les deux cohortes euh, des antécédents d'insuffisance cardiaque et on voit un certain nombre de facteurs de risque qui sont quand même assez présents euh, dans euh, les amyloses à transthyrétine euh, comme dans les insuffisances cardiaques FEVG préservées, ce qui témoigne bien que ces patients, et c'est ce qu'on voit au quotidien, ces patients avec amylose cardiaque à transthyrétine ont souvent toute une histoire cardiologique et on ne peut pas les distinguer par rapport à leur histoire cardiologique et qu'on les a souvent diagnostiqués trop tardivement. Ce qui m'a intéressé aussi dans ces données, c'est de voir que bah, vous voyez que les valves aortiques, dont on parle également beaucoup, hein, qui font aussi partie maintenant des, des reco de guidelines, aller chercher les amyloses dans les rétrécissements aortiques, bon, on en voit bien sûr dans l'FPF. Et que ce fameux red flag, le canal carpien, il est très fréquent dans les amyloses à transthyrétine, mais également, finalement, même dans l'FPF, sans qu'il y ait forcément d'amylose derrière. Et ça me pousse vraiment à les pousser plus, plus, plus près pour aller chercher les red flags et travailler sur ces red flags pour augmenter notre, notre sensibilité pour les dépister, ces patients. Donc ils étaient plus graves que les FPF avec une probabilité plus élevée. Pour les cours, on a du mal à distinguer des différences à un patient donné, mais on voit que... Ils ont des plus petits diamètres et ils sont plus épais que les autres. Mais c'est vrai que quand on a le patient en face de soi, ces données échographiques, finalement, me, me laissent un peu toi puisque ça va être difficile, simplement par l'écho, de distinguer ces deux populations. On voit par contre qu'il y a quelques indices sur l'électrocardiogramme qui démontrent ces troubles de conduction qu'on voit chez les amyloses. Où on voit des PR plus longs, des QRS plus longs. Euh, un microvoltage qui est quand même non négligeable à 31% pour les ECG qu'ils ont récupérés, et également cette pseudo pattern dans le cul mais qui reste quand même, vous voyez, aussi présente dans les faibles. donc on, il nous manque vraiment des, des critères clairs de score alors la limite de cette étude c'est que bah, tous les patients euh, ne sont pas venus faire leur scintigraphie et il euh, y avait probablement un biais chez les patients plus âgés puisque les plus âgés et les plus malades euh, ne sont probablement pas venus euh, faire euh, la scintigraphie et donc, c'est probablement un biais qui diminue la prévalence en fait, de, de, de, de l'amylose dans cette cohorte. Et puis aussi, c'était une population très particulière, parce y qu 95 quasiment. Les patients étaient d'origine blanche, en fait, pour les Américains qui sont toujours attentifs à ça. Et les patients de, qui vivaient autour dans le Minnesota, là, il y avait très peu de la communauté afro-américaine ou d'autres nationalités, donc c'est surtout enfin, d'autres d'origine ethnique. Donc en conclusion, ce qui est intéressant, c'est que ce papier quand même euh, euh, précise la, la prévalence de la mylose à transthyrétine sur une corde donc encore systématiquement recherchée à 6,3 nous donne quelques signaux pour ne pas oublier les femmes et les sujets plus âgés. Et euh, ça pousse vraiment à aller plus loin donc, dans le screening des FPF et arriver à faire vraiment un algorithme de screening infaillible, puisque maintenant on bénéficie de traitements. Alors pour l'instant, on n'a que le, le TAFAMIDIS, mais euh, comme l'a dit hein, montré Antoine, on va avoir encore plein d'autres thérapeutiques, et probablement même des thérapeutiques qu'on peut appeler perpétuelles. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et je redonne le micro à nos modérateurs. Merci beaucoup, Thibaut, euh, pour ce, ce, cet article très intéressant. Alors, euh, ça monte bien un peu, le, là, tu mets bien en avant l'intérêt de la scintigraphie. Après, la problématique, c'est, euh, bon, en pratique, on ne peut pas faire euh, des scintigraphies ou proposer des scintigraphies à tout le monde. Et donc, c'est vrai que là, ça met un petit peu euh, en, en lien la problématique avec les, les red flags. Parce que, comme tu l'as montré, en fait, dans les deux populations, on se retrouve avec les, les, des, des symptômes, notamment cliniques, des antécédents qui peuvent être similaires. Alors, pour donner toi ton avis, comment tu vois l'avenir Parce que c'est vrai qu'il y a des scores qui se construisent. Il y a par exemple le score, parce que là, si on, met, euh, si on regarde cette étude, le score RAISE, est-ce qu'ils l'ont est qu testé ou est-ce qu'on pourrait l'adapter à ça Parce qu'il y a quand même, je pense, des, des points d'appel éco qui peuvent quand même orienter sur le fait ou non de prescrire une scintigraphie osseuse. Et puis, de voir un petit peu chez, chez qui comment sélectionner ses patients. Quoi. Donc euh, je ne sais pas s'ils n'avaient pas assez de puissance après pour proposer des, des paramètres les, les plus intéressants. Et puis de voir toi comment tu vois ça, euh, est-ce que tu, tu dis qu'il va falloir faire plus, probablement beaucoup de scintigraphie pour euh, ne pas en louper ou alors au contraire essayer de construire un algorithme avant la scintigraphie euh, pour essayer de faire quand même le, le moins de scintigraphie possible à, avec euh, en sélectionnant le plus de patients bah, c'est vrai que tu as, as raison, Olivier, hein. c'est vraiment le problème, c'est de pouvoir screener ces patients et sélectionner. Parce que, vu que les FPL, ça fait 50% de nos patients au en suivant cardiaque, en face, fait, ça fait quand même beaucoup de scintigraphie. Donc, on a envie de screener. Après, euh, plus je travaille sur l'amylose, alors c'est peut-être maintenant, on a un biais où on nous envoie les patients les, les, plus, euh, les plus difficiles, mais plus euh, je vois que la pathologie a multifacette. Hein. Mais il est clair qu'on ne pourra pas faire des scintigraphies à tout le monde. Maintenant, on voit même des CMD avec des amyloses. Enfin bon, bref, il reste encore des cas d'école, mais on voit bien que c'est une pathologie euh, qui n'est pas si simple que ça, au final, avec de multiples facettes. Mais si on peut au moins euh, ne pas rater euh, les patients, c'est important. Donc oui, c'est vrai que maintenant, euh, les différents centres qui, qui, qui s'occupent d'amylose, ben, on lance tous des études avec prospective, avec des, des, des échelles à valider hein, pour essayer d'obtenir des scores qui permettent de décider à qui on va faire la scintigraphie ou pas. Et je crois que c'est important, c'est valider ces scores de manière prospective pour être sûr d'avoir un recueil de tous les éléments qui sont là pour pouvoir calculer leur puissance et définir clairement, non pas sur des études rétrospectives, mais sur des études prospectives, quelles sont la valeur de ces différents symptômes. Je crois que c'est un ensemble, notamment pour l'amylose à transthyrétine euh, sauvage, c'est un ensemble de paramètres articulaires, ligamentaires ou tégumentaires avec euh, le, le, le, la rupture des, des tendons longs du biceps ou euh, le canal carpien ou le doigt à ressaut, ou le canal lombaire ou la surdité. Et on voit bien qu'on va arriver à ces critères. Mais comme vous pouvez le voir sur ce papier, euh, on voit des patients qui ont tout ça et qui n'ont pas d'atteinte cardiaque. Et puis, on voit également des patients, euh, comme là, il y en a 30% qui n'ont pas de canal carpien dans leur histoire. Donc, euh, il faut rester euh, simple et modeste. Euh, mais déjà, avec ces scores cliniques, on pourra quand même améliorer euh, notre dépistage. L'enjeu aussi, c'est dépister les femmes. Et ça semble vraiment difficile. Et c'est probablement parce qu'on prend toujours les, les abacs des hommes pour les femmes. Et par exemple, là, ils ont mis 12 mm pour tout le monde. Mais il aurait fallu peut-être diminuer pour les femmes et mettre 11 mm, comme le recommandent les, les rocos, euh, Voilà, Les femmes n'ont pas les mêmes seuils. Et euh, on pêche, à mon avis, en sous-estimant l'hypertrophie euh, chez la femme. Euh, Thibault, une, une question par rapport aux données écho que tu as présentées. Euh, Je n'ai pas vu qu'il parlait du strain longitudinal euh, ni de mesure. Euh, Est-ce que tu penses juste euh, la, avant d'aller à la scintigraphie euh, les données du strain pourraient être utiles Alors. Ça, encore, ça reste à, à le démontrer dans le, dans le dépistage. Le, à mon avis, le, le, le strain chez ces patients-là n'est pas forcément, euh, euh, mais manquera peut-être de spécificité. Je pense que tous ceux, vous êtes aussi experts de l'amylose, hein, ça nous arrive d'avoir des magnifiques strains en cocarde, notamment dans des cardiopathies hypertensives. Et à la fin, ce n'est pas une amylose. Donc, je n'ai pas encore de données, moi, personnelle, je n'ai pas vu passer les papiers, mais vous en avez peut-être vu sur l'FPF, qui permet de voir cette spécificité du strain mais il faut encore se méfier il n'y aura pas un seul critère qui suffira mais c'est sûrement une piste voilà mais là dans le papier ils en, ils n'en parlaient pas ils n'ont pas ils n'ont pas réalisé du moins sur ce papier donc peut-être qu'ils attendent encore de mmh. faire une sous-étude mais vous voyez c'est toujours pareil c'est dans, dans ces cohortes on arrive à voir des différences significatives hein, sur ces grosses populations 268 hein, versus 18, c'est relatif, mais bon, il y a des valeurs qui sortent, hein, comme le diamètre euh, télédiastolique qui est plus bas, comme les épaisseurs septales ou postérieures, etc., qui sont plus hautes dans les amyloses. Mais en pratique, quand vous avez votre patient en face de vous, c'est difficile à un millimètre près de dire euh, « oui, c'est une amylose, non, c'est une non-amylose ». Donc, moi, j'ai l'impression que, évidemment, l'hypertrophie va permettre de suspecter l'amylose, donc ça permet quand même de dégager un certain nombre de patients, hein, comme on l'a vu dans cette étude, où dès qu'on met le critère hein, septum spira 12 on, on, on élimine des patients. Mais l'écho, à mon avis, ne suffira pas toute seule à, à, à, à améliorer ce screening. Et je vois plus sur les atteintes systémiques de l'amylose qui va peut-être améliorer la spécificité d'une échelle ou, ou d'un score. Associé hein, probablement à l'écho, mais ça, ce ça sera sûrement multiple. Quoi. Mais il faut arriver à un score qui soit quand même euh, cliniquement utilisable. C'est ça le problème. Hein. Parce que si on met bah, l'écho, ouais. euh, les biomarqueurs, et puis qu'on arrive à une usine à gaz, euh, en pratique, non, personne ne va l'utiliser. Il faut un score paramétrique clinique et d'imagerie, mais qui soit transposable en, en cardiologie de ville aussi pour, ouais, pour... un grand nombre de patients. Ouais. bon Après, vu la… Vu la modification thérapeutique que ça va entraîner, aussi bien en cardiologie, hein, avec l'arrêt des bêta-bloquants, etc., l'adaptation et le traitement spécifique, rien que ça, quand même, ça justifie la réalisation, euh, à mon avis, hein, de la scintigraphie. Ouais, scintigraphie. Alors, tous les pays n'ont pas accès encore au tafamilis, mais déjà, dans la pratique, comment ça change la donne dans la prévention des troubles conductifs, la prévention des AVC, euh, ne pas mettre des traitements qui peuvent aggraver, ça justifie, à mon avis, euh, déjà de, de faire la scintigraphie. Okay. Merci beaucoup Thibault, merci à Antoine également, merci Pierre, et puis donc j'espère, merci d'avoir tous participé, Donc j'espère que ça vous a plu, et donc on vous donne rendez-vous pour la, la prochaine session, le 16 septembre, et à bientôt. Au revoir.